Bonjour à toi chers spectateurs, Peter Van Kant de François Ozon. C'est un projet surprenant, mais en même temps pas tant que ça. C'est surprenant parce que, avec les derniers films que nous a livré François Ozon, il y avait une certaine idée ou en tout cas une certaine conception du cinéma qu'il avait envie de pousser. Un cinéma que je trouvais être très militant et en tout cas très engagé dans ce qu'il cherchait à dénoncer. Et... Là d'un seul coup on revient sur quelque chose de plus intime, mais surtout qui rappelle vraiment le François Ozon de la fin des années 90 et du début des années 2000, qui avait déjà adapté une pièce de Rainer Werner Farsbender, et qui décide à nouveau de le faire. Donc est-ce que c'est un retour aux sources, ou simplement un besoin de revenir à une essence cinématographique qui le passionne C'est tout le mystère de son métrage. Le résumé pour faire simple, Peter Van Kant est un réalisateur émérite qui sort d'une relation amoureuse difficile et se réfugie dans la création. Lorsque son actrice fétiche Sidonie lui présente le jeune Amir, il voit en lui une future star, mais également un futur amant. Bon, vous devez vous en douter si vous suivez cette chaîne, mais j'aime beaucoup le cinéma de François Ozon. Je trouve que c'est un cinéma qui est très accroché à quelque chose de la fois très graphique, et en même temps qui arrive à garder ce pied dans cette idée qu'il faut qu'il y ait du tragique, ou en tout cas de la puissance dramatique, pour porter ses récits. Peter Van Kant est très mou. C'est un un mélodrame qui sonne vraiment comme trop théâtral, qui n'arrive pas à nous embarquer dans la conception même que l'on pourrait avoir de l'univers de Fassbinder. Alors que pourtant, moi j'aime beaucoup Fassbinder. Fassbinder, c'est quelqu'un que j'ai découvert pendant mes études de cinéma. Et je trouve que si j'accroche pas forcément à sa manière de mettre en scène et de construire ses récits, c'est un metteur en scène qui a eu un impact fondamental sur toute une branche du cinéma allemand et du cinéma européen même de manière générale. Et clairement, on ressent un petit peu de ça dans Peter Van Kant, mais de manière très éphémère. Parce que l'objectif d'Ozon, c'est de parler beaucoup de cinéma. Ce qui peut être une conception très intéressante, mais il faut reconnaître que là, ça fait un petit peu auto et que surtout, j'ai l'impression que ça enferme un peu le cinéaste dans une espèce de bulle où il ne se regarderait pas le nombril forcément, mais où il cherche vraiment à réfléchir sur le métier de metteur en scène et sur la fascination que l'on peut ressentir face à un acteur. Clairement, il y a un côté très métaphorique et il y a un côté très symbolique dans ce qu'il cherche à mettre en forme. Mais c'est très long, alors que le film ne dure qu'une heure vingt-cinq, ce qui est sacrément paradoxal. Euh, c'est très pompeux dans ses dialogues, c'est très mélodramatique, à un point où vraiment, à certains moments, c'en est trop. Et en fait je trouve que ce qui pourrait être quelque chose de très ouvert vers le spectateur se referme très rapidement pour n'être que auto en fait sur l'évolution d'un groupe de personnages pour lequel on n'a pas forcément beaucoup d'empathie. Se regarder le nombril lorsque l'on est un réalisateur est un couteau sacrément tranchant qui ne donne que rarement lieu à de bonnes choses tant les spectateurs ne sont pas réellement fans de ce genre de prestations mais où surtout, voire même la plupart du temps, les auteurs ne les incluent pas dans leur démarche. François Ozon n'a pas réussi à construire un moment de cinéma qui soit à la hauteur du projet qu'il avait en tête. Soit un nouvel hommage de sa part au metteur en scène allemand Fassbinder, mais simplement à une œuvre assez pompeuse et lourde sur le métier de réalisateur, doublée d'un côté pièce de théâtre qui n'est rattrapée que par son excellent casting et une jolie maîtrise de la photo. En termes de scénario, c'est adapté de la pièce de théâtre ensuite qu'il a portée à l'écran de Rainer werner Fassbinder, qui s'appelait donc Les Larmes Amères de Peter Van Kant. Et le scénario est donc écrit par François Ozon seul parce que selon lui, c'était très important de porter ce projet seul de bout en bout. C'est-à-dire que c'est quasiment un projet qui est autoproduit, que François Ozon met en scène et écrit donc seul. Peut-être que c'est là en fait que ça coince. Peut-être que c'est dans ce simple fait que le scénario soit écrit par un seul auteur qui a du coup beaucoup de mal à prendre du recul sur ce qu'il cherche à mettre en forme. Parce que, on va pas se mentir... Le découpage en deux temps de ce script pourrait avoir de l'impact sur le spectateur parce qu'il y a, entre guillemets, littéralement, la naissance d'un amour et la destruction de cet amour et l'impact que ça va avoir sur un personnage qui va devoir apprendre à comprendre ce qu'il recherche dans une relation amoureuse. De ce, de ce postulat-là, moi personnellement, je retire pas grand-chose parce que finalement, c'est très simple, trop simple même. C'est un scénario qui a tendance à vouloir tellement être réducteur dans ce qu'il cherche à raconter que derrière les métaphores, les réflexions, les pseudo-instances symboliques ou métaphoriques autour de la projection cinématographique à la travers soi d'un acteur, ça fonctionne pas. C'est très problématique parce que réellement, moi, j'ai envie d'apprécier ce film parce que je trouve qu'il a une certaine profondeur tragique et une envie de jouer avec l'idée de cinéma en mettant en scène des acteurs qui se pensent être des auteurs et qui finalement se révèlent être les acteurs de leur propre mélodrame, cette partie-là d'écriture est vraiment intéressante et j'aurais aimé qu'elle soit poussée dans une direction où, où justement, en tant que spectateur, on soit mis dans une position très, très intense, très, très juste, et le scénario ne va pas plus loin donc que ce côté très mélodramatique que j'évoquais au début, et c'est très problématique. Fassbinder inspire bien Ozon, et il l'a déjà démontré par le passé. Mais on ressent ici un manque flagrant de construction et de développement de la part du scénariste, qui ne parvient pas à construire une véritable logique de conflit entre les personnages, même s'il joue assez bien avec la posture de ses héros. On sent une envie d'instaurer un climat de domination, où chaque personnage va devoir être l'esclave de l'autre, donnant lieu à un jeu assez pervers qui aurait pu tenir le script. Si on ne sentait pas que ce n'était pas le sujet central en tête du scénariste français, et donc malheureusement que l'idée tombe rapidement à l'eau, pour ne donner lieu qu'à ce mélodrame. En termes de mise en scène, euh, c'est mou et c'est dommage. Parce que je peux pas ne pas reconnaître à son métrage une esthétique très travaillée. Visuellement, le film joue très bien avec les couleurs, avec le décor, avec l'impact d'une photographie qui va réellement faire ressentir tout ce qui se passe dans la tête des personnages. Donc là-dessus, c'est parfaitement fait. Moi, je pense à un truc qui, pour moi, est très marquant dans ce film, l'arrivée d'Amir. La deuxième, pas la première. La première est faite de manière, on va dire, très suave, très simple. Mais la deuxième a vraiment un impact par le jeu des couleurs, par le fait que ça se passe de nuit, et donc que du coup, la François Ozon peut déployer toute une palette de lumière et d'éclairage qui va donner de la force à tout ce qu'il cherche à, à montrer au spectateur. Et là, en fait, c'est là que je retrouve un François Ozon qui a envie à la fois d'épouser l'esthétique de Fassbinder et de lui rendre hommage, indéniablement, et en même temps de construire un graphisme qui rappelle un certain cinéma qui a toujours été dans l'esprit du metteur en scène français. Donc là-dessus, c'est évident. Ça dure 1h25, on a l'impression que ça dure 1h45, c'est hyper long, c'est mal rythmé, c'est mal monté, c'est extrêmement laborieux, c'est pas du tout fin, et là-dessus, je peux vraiment pas sauver François Ozon, c'est à la limite parfois de l'insupportable tellement il a voulu en faire des caisses. Ozon est un cinéaste brillant, mais également un cinéaste qui parfois se perd un peu dans ses démarches créatives et artistiques et de nos lieux qu'à des œuvres classes visuellement, mais trop lentes et trop simples pour réussir à sonner comme plus que de bonnes idées sans véritable saveur cinématographique. Quand une fois la photo est belle, léchée et travaillée du début à la fin. Mais si cela se met au service d'un ensemble dramatique long et peu nerveux, le tout couplé avec cette idée et sensation que cela est simplement une pièce de théâtre un peu mieux filmée que la moyenne, cela ne permet pas à ce projet de sonner comme plus qu'un hommage auto-centré d'un cinéaste pour un autre. En termes d'acteurs, bah ça va être très simple. Il n'y a que six acteurs dans son métrage. Isabella Djani est magnifique. Et en même temps c'est Isabella Djani, donc c'est évident. Euh, Khalil Gerbia est vraiment excellent. Je l'ai trouvé très bon dans le rôle d'Amir, je le trouve excellent. Il arrive très très bien à porter une grande majorité du film sur ses épaules. C'est hallucinant. Anya Shigula est plus un rôle tertiaire, mais ça se tient. Je tiens vraiment à saluer la performance de Stéphane Crépon, qui n'a aucun dialogue, mais qui a une présence à l'écran. C'est absolument fantastique. Et Amin Todiar qui est là sans réellement être là. Je veux dire, l'actrice a un rôle plus ou moins important, mais... On le retient pas plus que ça à la fin, mais bien évidemment il y a cet acteur principal qui est magnifique et qui n'avait encore une fois pas besoin de le prouver. Denis Ménochet est fantastique et parvient à délivrer une prestation absolument folle pour un moment d'interprétation tout simplement hallucinant de maîtrise et qui donne lieu à la meilleure partie du métrage. Au bout du compte, Peter Van Kant, c'est François Ozon qui je pense a voulu revenir à la source et c'est un peu paumé au milieu. Euh, c'est un film qui démontre une dernière fois que François Ozon est un immense plasticien et qu'il sait très bien manier sa caméra. Mais c'est également un film qui démontre que François Ozon, s'il si cherche à parler uniquement de cinéma, va tourner en rond, va se mordre la queue et ne va pas réussir à porter un projet qui se limiterait, si je devais le dire, de manière très succincte et très synthétique à une pièce de théâtre trop longue pour ce qu'elle a à nous raconter, mais parfaitement bien jouée. Peter Van Kamp de François Ozon... C'est pas obligatoire, si vous avez un autre à voir, why not, mais c'est clairement pas obligatoire actuellement en salle. A plus